Alors j'ai pris euh, l'exemple de cette fixation qui est vraiment très classique. Hein, c'est un modèle euh, de la marque Union qui est très très répandu. Euh, je ne fais pas de promo, hein, j'utilise ici du Burton, ici euh, Switchback, ici Union aussi également. Comme je disais, c'est une, une marque qui est très répandue. Donc on va commencer. Alors j'ai déjà ouvert les straps, j'ai déjà dévissé euh, la fixation pour pouvoir vous montrer ça de manière un peu plus facile. Donc je vais déjà vous montrer quelque chose au niveau du gaz pédale. Donc c'est la semelle. Hein. On peut parler de la semelle de, de la fixation. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Donc ce gaz pédale, on peut voir que là, la vis, il y a plusieurs positions. Donc c'est en plein milieu, ça va permettre d'ajuster, d'avancer ou de reculer le gaz pédale de manière à avoir un bon appui sous les orteils. Donc en fonction de votre pointure, bah vous allez pouvoir ajuster cela. Donc on enlève le gaz pédale. Hop, je l'ai déjà dévissé, hein et on va voir le disque que j'utilise. Donc là, les quatre vis de fixation, la plupart du temps, il y a quatre vis. Il y a d'autres marques qui ont des systèmes un peu différents, mais la majorité des fixations utilisent ce système. Si vous regardez bien, on peut voir que ma fixation est avancée. J'aurais pu reculer la fixation ou l'avancer. Et donc là aussi, on a pu voir l'importance de centrer la fixation de manière à ne pas avoir les pointes de pied ou les talons qui dépassent. Donc cette position là, enfin ces, ces vis, ce disque, va me permettre de jouer un petit peu avec cela. Pour ajuster la taille de la fixation, on va regarder ici sur le côté, j'espère que vous arrivez à voir, on a des graduations. Ici, donc là, en dévissant cette vis là, je vais pouvoir ajuster cette partie de la fixation pour avoir le même objectif, hein, pour régler euh, la fixation, plutôt côté orteil, plutôt côté talon.